Que le Seigneur soit béni. Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons lire le Psaume 46. Psaume chapitre 46, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 46, nous lisons la parole de Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui.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 Puissant qui relève tout défi. Peu m'importe si le ma surgit. L'éternel est dans le temps. Alléluia. L'éternel est dans le temps. Elle est dans le camp Moi je garde confiance L'éternel est Satan, notre accusateur Nous réclame silence et. Yeah. notre Dieu Nous sommes vraiment consolés de pouvoir nous retrouver encore dans ta maison ce soir De pouvoir chanter les chants des Sion Mon bien-aimé Père Saint, au Dieu de glorifier ton nom à toi Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié Nous sommes vraiment consolés Parce que nous savons que nous sommes le troupeau de ton pâturage Que ta main glorieuse et puissante conduit encore en ce temps Où nous vivons, mon bien-aimé Père Saint. Tu es réellement notre lumière, mon bien-aimé Père Dieu Tu nous éclaires dans ces temps ténèbres, mon du Patridicent. Oh Dieu, nous sommes heureux de pouvoir avoir un puissant conquérant, un sauveur comme toi, un rédempteur glorieux, merveilleux Seigneur. Oh Dieu, tu n'es pas comparable, mon roi. Tu es le conquérant. Tu es l'unique, mon du Patridicent. Tu es le seul, mon Seigneur bienaimé Père. Oh Dieu, nous te remercions encore en ce jour. Nous sommes heureux de pouvoir t'avoir comme maître, mon du Patridicent. Conduis-nous encore davantage, mon roi. Éclaire-nous encore davantage. Parce que nous avons besoin de toi, mon Seigneur. Tu es notre enseignant. Tu es le docteur, mon bien-aimé, Père Dieu. Viens encore nous éclairer, encore, bénir Père Dieu, Parce que nous avons tellement besoin de toi. Merci pour chaque antique qui a été chanté. Merci encore pour chacun qui s'élève encore devant toi. Nous te remercions pour nos frères et sœurs que tu as aussi secourus. Et tous les témoignages avons quand on dit encore aujourd'hui, bien-aimé, Père Tu es roi pour ce que toi, tu fais, Seigneur. Sois béni et sois glorifié. Car nous t'avons ainsi prié au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, qu'il soit glorifié et exalté. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours heureux lorsque nous pouvons nous, nous retrouver dans la maison de notre Dieu et, et de chanter les, les chants des Sion pour la gloire de son saint Nom. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et de tout mon cœur, je tiens aussi à pouvoir vous, vous remercier j'ai reçu des messages de presque tout le monde et me souhaitant un joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse Qu'il vous récompense beaucoup pour votre amour. Vous avez beaucoup prié pour moi. Et merci. Et je ne sais quoi vous donner en retour. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché en fait. Et ça a été quand même très touchant. C'est vos prières, votre amour à mon endroit et chaque fois que vous voyez que je ne suis pas tellement très bien et vous n'êtes pas très bien non plus. Mais que Dieu vous bénisse. Vous savez, pendant mon anniversaire, enfin c'est dates, ces jours ici, c'était hier et j'ai reçu beaucoup d'appels aussi, de beaucoup de frères aussi qui sont aussi euh, de l'autre côté aussi et qui ont été touchés aussi et qui m'ont appelé aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire. Et, et chacun de vous a souhaité que je sois toujours en bonne santé. Amen. Merci beaucoup, parce que votre amour m'a beaucoup touché. Et je prie le Seigneur pour qu'il me tienne encore pendant le temps que nous sommes encore, parce qu'il connaît les temps et les jours qui nous sont impartis. J'ai vu notre euh, Anne-Laure, la Bonita, comme je l'appelle. Cet enfant a fait quelque chose qui m'a beaucoup touché. Mm -hmm. Et j'ai demandé à mon frère Daouda s'il pouvait euh, voir cela et puis vous faire passer aussi cela. Il a passé du temps et des heures et ça m'a touché, des choses que je ne savais pas. Il a constitué un album avec des vidéos depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Des, des vidéos, même quand je regardais, je me souviens quand j'étais là-bas, loin, en Afrique. Il a constitué même au Cambodge. Mais ça, ça c'est étonnant c'est vraiment euh, très touchant que le Seigneur la bénisse richement qu'il vous bénisse tous aussi pour euh, votre amour, vos cadeaux que, euh, vous savez moi les cadeaux toujours problématiques vous savez les plus grands cadeaux pour moi c'est vous hein, l'effet de pouvoir vous voir effectivement si vous accrochez à la parole de Dieu c'est tout ce que j'attends hmm, si vous voulez me rendre heureux alors soyez vraiment fort dans le Seigneur et aimez le Seigneur de tout votre cœur et, et accrochez-vous à notre Seigneur, parce que ce que je désire, c'est que de l'autre côté, nous puissions nous retrouver. Nous avons chanté ensemble, nous avons loué Dieu ensemble, et de l'autre côté, nous voulons aussi être aussi ensemble. Ça, c'est le plus beau cadeau. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et vraiment, encore une fois, merci à, à tous mes frères et sœurs qui sont en connexion dans différents pays qui ont eu à pouvoir m'écrire aussi, euh, les autres m'appeler aussi, et, et ça c'est très touchant de voir effectivement aussi cet amour du Seigneur au-delà même des, des frontières. Nous ne sommes pas dignes, c'est simplement la grâce de Dieu de pouvoir aussi nous témoigner aussi que, malgré qu'on a des difficultés, qu'on est toujours haïs, il y a quand même un peuple qui vous aime. Euh, ça, ça console le cœur et ça réjouit l'âme aussi. Et, et c'est la manière de Dieu aussi de nous consoler aussi. C'est pour ça, pour chacun de vous tous, je vous remercie de tout mon cœur. Euh, que le Seigneur vous bénisse tous. Ne, ne vous sentez jamais obligé de pouvoir faire quelque chose comme un euh, présent pour moi. Comme je l'ai dit encore, mon cadeau c'est vous. Euh, plus vous donnez au Seigneur, plus aussi je suis heureux aussi. Et, et nous continuons à pouvoir marcher avec notre Dieu, les servir. Non, non. Réjouissons de ce que Dieu nous place dans le présent, dans notre temps dans lequel nous sommes censés pouvoir et vivre. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme au temps d'Éphèse parce que nous ne sommes pas à l'âge d'Éphèse. Et si Dieu nous a placés effectivement dans l'âge de l'Odyssée, ce que nous devons comprendre, que nous devons réellement aussi faire l'histoire de l'âge de l'Odyssée comme nous l'avons souvent entendu. C'est important de comprendre ces choses parce que nous que nous les voulions ou, ou pas, c'est-à-dire que nous sommes dans un âge où soit c'est l'âge qui va nous influencer ou c'est nous qui allons influencer l'âge effectivement. Ça dépend de quel côté nous nous trouvons. Parce que c'est toujours aussi des, des esprits en fait qui influencent des hommes. Quand les hommes posent les actes, effectivement, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui est en action dans la personne et qui l'a convaincu de pouvoir réellement poser l'acte. C'est la chose qui domine sur toi, effectivement, qui te fait agir dans les conditions dans lesquelles tu te trouves. Donc tout dépend effectivement de, de ce que toi tu as effectivement de ce qui... Agit effectivement au-dedans de toi. Nous devons être conscients d'une chose, qu'effectivement, que on a eu à pouvoir parler du temps de la fin. C'est-à-dire que depuis le temps qu'on a eu à pouvoir apporter la parole, effectivement, quand on a pu voir les âges, effectivement, tous les saints qui ont eu apporté aussi la parole, ils ont parlé effectivement de ce temps qui allait arriver, le temps de la fin. Vous poserez ce que c'est vrai, frère. Mais oui, quand nous prenons dans Daniel, par exemple, au chapitre 12, et le Seigneur lui a parlé, cela, si vous voulez, juste euh, cela dans les livres de, de Daniel, que nous puissions voir pour réaliser que notre Dieu, il, il ne fait pas de choses, de peut-être, mais il est toujours certain de ce qu'il fait, et démontre effectivement qu'il connaît les choses, effectivement, ou comment est-ce que les choses doivent aller. Merci Seigneur. Donc, le livre de Daniel au chapitre 12, il nous dit ceci, au verset, je pense que c'est au verset... Euh Verset 2, hein, euh, euh, peut-être que vous voulez peut-être commencer à partir du verset 1. Donc Daniel chapitre 12 verset 1, il dit « En ces temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront donc sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi donc, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle les livres jusqu'au temps de la jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Et toi, Daniel, je garderai, je, et, toi, Daniel, et, et, et moi Daniel, et moi Daniel, je regardais, et voici des deux, deux autres hommes, s'étaient nés donc debout, l'un en dessin du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. Vous vous souvenez que nous, nous en parlions, hein, lorsque nous avions pris dans, dans le saint Écritures, je vais pas rentrer dedans, vous inquiétez pas, dans le saint Écritures, dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 10. C'était ce chapitre, effectivement, qui a toujours fait beaucoup de bruit. Et puis, on a parlé, effectivement, en rapport avec euh, la révélation des tonnerres, ainsi de suite. On ne rentre pas là-dedans, effectivement. Ce n'est pas le jour, effectivement. Alors, regardez très bien. Et, et, et, vous avez remarqué une chose. Parce que, pour que nous comprenions les choses qui concernent le plan, les programmes du Seigneur, il faut que nous ayons, en fait, les tableaux sous nos yeux. Si nous n'avons pas les tableaux effectivement, complet d'une chose effectivement, qui concerne Dieu, qu'on a simplement des morceaux, on va faire beaucoup de dégâts. Parce qu'en fait, c'est comme un puzzle. Voyez-vous, il y a beaucoup trop de morceaux qui sont cassés, coupés, effectivement. Et pour reproduire l'image exacte du puzzle, en tout cas, il faut que tu puisses avoir déjà là l'image avec toi. Parce que les morceaux sont mélangés. Si tu n'as pas l'image, effectivement, tu vas fabriquer quelque chose qui n'a rien à voir avec l'image originelle. Donc, pour avoir cela, cette image, et reconstruire cela, donc il faut que sous tes yeux, il y a donc les tableaux originels Et puis, tu prends le puzzle, tu le places. C'est important que vous compreniez cela, mon frère et Massa. Parce que les choses de Dieu ne sont pas des choses qu'on doit prendre à la légère. Ils sont des choses qui appartiennent au Seigneur. Et quand on le prend, effectivement, nous devons savoir que ce sont des choses qui sont donc sacrées. C'est la raison pour laquelle Usa a été tué. Complètement tué, effectivement, parce que Dieu n'est pas comme vous et moi pour pouvoir faire les choses avec les sentiments, ainsi de suite. Personne, ni vous ni moi, nous ne pouvons aider Dieu, en fait. En fait, moi, je ne suis pas important. Vous n'êtes pas très important. Non. Ce qui est très important pour Dieu, c'est sa parole. C'est parce qu'on ne réalise pas, parce qu'à un certain moment, on croit que eh ben, sans moi, Dieu ne va rien faire. Moi, je ne peux pas penser ça. Parce que Dieu peut utiliser qui il veut. S'il a pu utiliser un âne pour arrêter la démence d'un prophète, il peut utiliser même le vent. Donc ça veut dire que je ne peux pas me sentir comme si c'est moi, je suis <rire> c'est-à-dire quelqu'un... Non, non, non, non, non, non Dieu est souverain. Ce dont je le demande, c'est la grâce de pouvoir simplement marcher avec lui, que je trouve grâce à ses yeux pour qu'il qu qu m'aide à pouvoir simplement me tenir comme il veut. Mais jamais, c'est penser qu'effectivement, que moi, sans moi, Dieu ne peut rien faire. Non, déjà quand tu penses ça, il t'avait déjà jeté depuis longtemps... Alors quand il était jeune, il y a toujours quelqu'un d'autre que Dieu peut prendre. Alors nous comprenons qu'effectivement que là nous voyons que les à ce moment-là quand ils on voyait effectivement dans les scènes dans le chapitre 10 effectivement et les gens se sont donné beaucoup plus effectivement beaucoup d'interprétations en faisant voir effectivement que c'est à ce moment-là que les tonnerres seront révélés. Je sais que c'est un démon en fait les tonnerres en fait vous savez. Les, les démons se sont accrochés à, à, à cela quand on parle de tonnerre, effectivement, pour donner effectivement aussi leur enseignement et leur interprétation à la chose, en fait, d'amener les gens beaucoup plus loin. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais simplement que vous puissiez voir qu'il est parlé de ces hommes-là. Regardez une chose qui est extraordinaire. Il dit, l'un dit, euh, d'eux dit à l'homme vêtu de l'un qui s'était né au-dessus des eaux du fleuve. Quand sera la fin de ces prodiges J'ai entendu l'homme vêtu de l'an qui s'était né au-dessus des eaux du fleuve. Écoutez bien, vous suivez Vous suivez C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il faut que vous puissiez avoir vos Bibles, c'est nécessaire. Parce que c'est pour vous de pouvoir être sûr et certain que ce que nous recevons, c'est bien dans les Saintes Écritures, et c'est bien conforme à la parole de Dieu, donc à la volonté de Dieu. Parce que notre foi n'est pas basée sur ce que l'IFC dit, mais sur ce que les Saintes Écritures disent, parce que notre absolu, c'est la parole de Dieu. Alors ne regardez pas les voisins, regardez-vous vous-même. C'est important, parce que quand vous lisez, votre foi voit et s'accroche. Ça, ça dit, gloire à Dieu, c'est la vérité. Alors il dit... J'ai entendu l'homme vêtu de langue qui s'éteignait au-dessus, au-dessus des eaux du fleuve. Regardez bien, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps et que toutes ces choses finiront. Quand la force du peuple saint sera donc brisée, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis mon Seigneur, qu'est-ce sera l'ici de ces choses Et il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Vous suivez Et puis il dit, plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, où sera dressé l'abomination des devastateur, il y aura 1288 jours. Heureux celui qui attendra celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin du jour. Amen. Voyez-vous ici, il dit, <rire> j'ai verset 7, l'homme vêtu des qui s'était né au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers le ciel. Sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps. Vous savez cela, non? Un temps de temps, et la moitié d'un temps. Vous savez, non? C'est bien trois ans et demi. Mais vous avez remarqué une chose qui est tout à fait particulière. Quand nous prenons dans Apocalypse au chapitre 10, regardez. Et cela, ici, chapitre 10 d'Apocalypse, il nous dit ici quelque chose de particulier. Il nous dit, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. »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 Et l'ange que je voyais debout, sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura, par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et la terre, ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Amen.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 Comme rugit un lion, quand il écria les sept tonnerres, il entendre leur voix. Quand les sept tonnerres, eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle c'est qu'on dit, les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. N'est-ce pas vrai Mais dans, vous allez voir, mais dans Daniel, on nous a montré le même. Ici au verset 7, on nous dit, Daniel 12, 7, il dit... Et j'entendis l'homme vêtu de l'un qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Et il dit, il va vers les cieux, sa main droite et sa main gauche. Quand on dit la main droite, c'est ça. La main gauche, c'est ici. Okay. Mais dans le livre d'Apocalypse, chapitre 10, qu'est-ce qu'on nous fait savoir Vous avez remarqué la différence Oui, et les grands, il dit, il dit, et l'ange, verset 5, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Il a levé sa main droite, mais n'a pas levé la main gauche. Pour quelle raison n'a-t-il pas levé la main gauche Vous devez vous poser la question. Pour quelle raison n'a-t-il pas levé la main gauche Parce que dans Daniel, au chapitre 12, il avait la main, la main droite et la main gauche levées au ciel. Mais ici, on le voit qui lève seulement la main droite mais pourquoi pas la main gauche parce que dans sa main gauche s'est trouvé le livre quel livre chapitre 5 qui est digne de regarder ça veut dire quoi ici mon frère ce que quand ce livre est ouvert ça veut dire qu'il a déjà cité les noms de tous le rachetés. donc le temps pour toi en tant qu'église est terminé parce que ton nom a été cité, nous sommes déjà partis. Amen. Là, il vient maintenant pour Israël. Est-ce que vous comprenez Amen. Donc, ça n'a plus rien à voir avec l'Église, parce que le livre est ouvert. C'est le livre de la rédemption. Vous voyez, frères et sœurs, j'ai dit que ce n'était pas ça le sujet ce soir, mais... C'est pour que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de se laisser aller dans les choses... Non, non, parce que plus ils rentres dans les choses qui ne sont pas conformes, parce que derrière des interprétations, des choses qui ne sont pas conformes à Dieu, il y a toujours des démons qui inspirent. Et quand vous acceptez ces démons, effectivement, vous avez un problème pour avoir une marche avec le Seigneur. cest que le Seigneur, il cherche une épouse parfaite. Vous devez comprendre ce que ça veut dire, il épouse au parfait. Bon, ce soir, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Nous aurons peut-être l'occasion, peut-être Dieu voulant dimanche quand nous aurons rentré là-dedans. Si pas dimanche, le jour où vous, vous sentez bien dans la, la semaine, c'est pour rentrer à la maison. Pour aller aussi vous reposer. Parce que demain. Alors, je vais juste répondre un peu à la question que mon grand ici avait posée hier et qui intéressait aussi notre frère euh, Jean Bosco qui voulait aussi savoir parce que. Alors, il m'a posé une question hier en me demandant, avec les événements que nous voyons euh, actuellement et tout ce qu'on entend effectivement avec toute la technologie qui avance et, et aussi comme on entend avec euh, des, des, des infiltrations de choses qui sont donc euh, prévues, parler effectivement, comme euh, des vaccins dans lesquels on injecte et puis les puces rentrent et tout ça. Et, et beaucoup d'autres choses, effectivement, que l'on a aujourd'hui, qui demandent qu'effectivement, que, par exemple, avec vos « fingerprints, vous pouvez ouvrir le téléphone, vous ouvrir le compte en banque, c'est-à-dire qu'on n'a même plus à pouvoir mettre vos codes, mais simplement votre, vos doigts. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent maintenant avec vous et la technologie. Alors, il me pose la question, mais puisqu'on a parlé de la marque de la bête, avec tout ce qu'on est en train de pouvoir entendre, comme par exemple des vaccins qu'on va imposer, une certaine manière de dire tout cela. Il dit mais avec nous en tant que peuple de Dieu, est-ce qu'à un certain moment on ne va pas glisser sans savoir avec tout ce qui se passe effectivement, qu'on qu nous injecte effectivement, les choses qui feraient que nous ayons reçu donc la marque de la bête sans se rendre compte effectivement dans tout ce qui se passe. Il n'a pas tort. Il a raison, parce que qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui, effectivement, à, à presque à tout bout du champ, qu'effectivement, on parle beaucoup plus de la marque de la bête avec euh, les gens qui nous expliquent, effectivement, que ce sera des puces qu'on va mettre parce qu'on projette faire des des mus, enfin, des, mus, des puces dans les gens et tout un tas de choses qu effectivement, qui fait que l'homme en soi devient aussi avec une interactivité avec la machine ou l'électronique, effectivement, puisque vous êtes déjà avec votre fingerprint. Vous mettez comme ça votre compte bancaire et là, vous pouvez même faire des virements toujours avec euh votre doigt. Donc vous voyez que vous, ça, ça c'est comme l'interactivité, donc vous, vous êtes dedans avec la machine, vous poussez comme ça, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, à ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, et puis il dit, oui, j'ai vu encore combien Est-ce que c'est assez Non, c'est dit, oui, je voulais dire que c'est assez. Je ne veux pas que je encore 150 euros. Non. Donc vous parlez. Mais oui, on arrive à cela. Vous commencez à pouvoir parler avec votre. Bon, D'ailleurs, la preuve, c'est que bon, vous qui avez des voitures, vous conduisez. Vous dites, de dit, qu'est-ce que vous dites à la voiture Bon, appelle-moi Frère Jean-Robin Jean, Jean, Jean, Jean ou Frère Jonas. Il dit, dit, vous voulez que j'appelle le frère Jonas il dit « Oui oh, ben, ». J'appelle alors Frère Jonas. Il dit « Alors, quel numéro je veux appeler ?» Non, c'est comme ça dans ma voiture. Hein? Il dit « Quel numéro je veux appeler ?» Parce qu'il a deux numéros. Mais c'est vrai, mon grand. Mais il y a deux numéros. Oui, Jonas a deux numéros. « Lesquels tu veux que j'appelle ?» Moi, je lui dis « Appelle le troisième. »« Ok, j'appelle le troisième. » Donc Frère Jonas, c'est pas moi qui formé. ai formé. J'ai parlé à la voiture. La voiture a formé les numéros. Et il a appelé « Frère Jonas ». Et vous avez aussi dans vos ordinateurs, euh, Siri, quel temps fait aujourd'hui J'ai dit qu'il fait, fait... Mais Monsieur vrai, non oh, Demain, il va faire 14 degrés et, et, et à Bruges, à Bruges, il va faire moins 5. C'est... Voilà. Donc, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes déjà dedans. Vous demandez quel, quel est temps, comment, comment sera l'herbe de demain Il va dire ben, il sera chargé avec un peu d'humidité et puis vers 14 heures vous aurez un peu la pluie. Que puis-je faire encore pour toi j'ai dit, mais bon, tu dis bon, bon, bon merci, il te dit de rien. Non, mais c'est vrai. Merci, il te dit de rien. Y a-t-il encore autre chose pour toi Non. Ok, ça va. Bon, ben, il n'y a pas de problème, au revoir. Oui, c'est comme ça. Donc, nous sommes dans cet environnement. Alors, il a posé cette question pour savoir, est-ce qu'en certains moment, on ne pourrait pas se glisser dedans Je voudrais juste lire pour répondre à la question. En fait, que vous soyez informés, que vous compreniez effectivement comment sont les choses. Dans les scènes d'écriture... C'est dans le livre d'Apocalypse, au, au chapitre 13. Lisons cela. Il nous dit ici, verset, verset 11, il nous dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait donc toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Quand on parle de bête, vous comprenez effectivement ce qu'il en est. Hein? Parce que bon, on a eu l'occasion de pouvoir en parler. Comme ce soir, on ne peut pas entrer dans le détail. Mais si vous avez des questions, ou si vous voulez qu'on puisse... Mais on aura le temps peut-être Dieu voulant, dimanche. Et, et c'est important que vous puissiez avoir toujours cette vision de choses. Alors, parce qu'ici on parle qu'elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. On doit comprendre quelle est donc cette première bête dont on nous parle. Parce que c'est ici qu'on nous a fait savoir que puis-je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. Ça vous rappelle Daniel hein? Quand on va plus loin, on voit que Dieu est vraiment un Dieu sage. Et quand il dit une chose, ça doit arriver. Lorsqu'il a dit, l'univers tout entier doit s'accorder à pouvoir accomplir ce que Dieu a dit. Alors là, nous continuons ici, il dit, et alors, il dit, la première bête en sa présence, elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été donc guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui ont été donnés de opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Elle lui fit donc donner d'animer l'image de la bête. Enfin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient donc tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et c'est là qu'on parle effectivement de la marque de la bête et le nom de la bête et le nombre de son nom. Et nous comprenons qu'effectivement qu'ici... On ne fait pas qu'en réalité, que personne ne puisse acheter, ne peut acheter ni vendre, ni acheter, ni vendre sans avoir cette marque-là. Donc, effectivement, il faut qu'il puisse avoir cette marque pour arriver à pouvoir être accepté. Alors, maintenant, tout le monde, maintenant, on se pose la question c'est quoi, en fait, cette marque En plus, comme on voit, effectivement, aussi aujourd'hui, avec tous ceux que les décisions. D'ailleurs, vous pouvez comprendre qu'effectivement, que c'est d'abord important pour le croyant. L'homme qui est un soi-disant croyant, qui est un peu limitrophe, il a tendance à pouvoir toujours prendre les choses d'une manière aussi compréhensible, d'une manière charnelle aussi. N'oubliez jamais ceci. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous devez d'abord savoir c'est quoi l'Apocalypse. Regardez au chapitre 1 du livre, il nous est dit ici, verset 1, « Révélation de Jésus-Christ »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 « Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et ceux qui gardent les choses qui sont donc écrites, car le temps est proche. » Le Seigneur est venu donc pour pouvoir apporter effectivement cette révélation donc à, à la gens pour que pour qu'ils puissent arriver à voir comprendre les choses. Ce qui veut dire que tout ce que nous voyons, et que nous en sommes dans les livre daprès effectivement et que ce, même livre, ce sont toujours des symboles en fait. Donc le Seigneur utilise des symboles, et ces symboles, on ne peut pas arriver à pouvoir les comprendre d'une manière intellectuelle. Même avec des déductions, de ces et cela, effectivement, parce que, comme dit Marc, sur la main droite, sur le fond, donc les gens disent, non, on va vous mettre des puces sur les bras, on va vous injecter là-bas, à l'oreille, effectivement. Tout ça parce que, d'après eux, ils lisent effectivement. Mais en fait, nous devons toujours comprendre que c'est spirituellement qu'on comprend les choses de Dieu. Donc, ce qui nous est montré là, c'est en fait, le Seigneur nous parle effectivement des événements qui vont se passer, même si c'est écrit comme cela, mais en fait, on doit les comprendre d'une manière spirituelle. D'ailleurs, nous sommes en train de vivre effectivement ces temps parce que vous voyez qu'aujourd'hui, même si vous ne voulez pas participer à quoi que ce soit, mais vous aimez tellement avoir vos smartphones, nouveaux modèles, ceci et cela. Déjà avec vos smartphones, vous n'avez plus de secrets. On sait bien vous connaître. Très bien vous. Ça même dit quoi La, la police vous connaît bien. Il connaît vos habitudes. Il sait qu'il peut aller simplement dans vos albums, il voit ce que vous faites. Comment vous mangez, comment, parce qu'avec vos, hein, vos likes que vous faites là à gauche et à droite, vous ne vous rendez pas compte. Toutes les photos que vous prenez, que vous mettez sur l'appareil, effectivement, ça devient la propriété du propriétaire de celui qui, qui fait les clouds, comme vous dites, effectivement. Parce que quand vous prenez les photos dans cet appareil, effectivement, mais ça reste quelque part. On vous a dit, oui, vous avez peut-être. Bon, mais enfin, quelqu'un prend ça, ça reste quelque part. Donc, même les petites photos que vous prenez, il faut faire très attention. Parce que ça reste quelque part, on sait voir comment vous êtes, comment vous vous comportez. Donc tout ce que vous faites, les réseaux sociaux, tout ça c'est la pièce de l'ennemi. Hein? Les réseaux sociaux, ça dépend ce que vous en faites. Parce que par là, quand vous exposez votre vie, tout ce que vous dites, effectivement, tout ça, c'est normal, on vous connaît déjà. C'est vous-même qui vous exposez en fait. Vos téléphones, on sait où vous allez parce qu'il <rire> y a comme un petit espion à l'intérieur. Partout où vous allez, il s'est dit, voilà, aujourd'hui, il était à Scarbec, de telle heure à telle heure. Mais c'est vrai. Il y a qui disent qu'il est rentré chez lui, demain matin, il est parti à tel endroit. On sait bien vous identifier. Donc, vous êtes déjà contrôlé. Avec tout ce que nous entendons aujourd'hui, avec euh, ce qui vient comme de Corona. Des mesures qu'on prend. En fait, je, je, nous avons entendu la fois passée que quand Dieu dit quelque chose... La nature doit s'accorder pour faire en sorte que la parole de Dieu puisse réellement s'accomplir. Donc ça va s'accomplir 100%. Donc Ce qui veut dire que quand on parle effectivement que taux va se resserrer, il faut qu'il y ait des événements qui poussent qu'effectivement, que même si l'homme ne voulait pas le faire, il doit le faire. Corona est venu, mais tous les hommes ont changé les choses. Donc maintenant, on peut t'obliger à pouvoir t'enfermer quelque part. C'est là qu'ils commencent à voir préparer les mesures. Donc si on dit maintenant aux gens, vous devez rester confinés pendant une semaine, ils vont accepter. Parce qu'on a déjà fait des essais, on a vu qu'ils ont accepté. Donc cest à que la mentalité commence à rentrer. Donc quand on dit maintenant, les 16 vont se rassembler, ils vont faire quoi Ils vont dire maintenant, vous ne pouvez plus vous retrouver à 4 ou à 5. C'est obligé. C'est pour vous dire qu'effectivement, que vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes déjà entré d'entrée, effectivement, dans le prophétie. Parce que, frères et sœurs, que vous ne vouliez pas que vous vivez votre vie des chiens comme vous le voulez, les conséquences, vous les aurez toujours. il peut dire, ouais, moi je m'en fous. Tu t'en fous, ce n'est pas mon problème. Mais qu'avec tout en fou fous, là, tu vas toujours récolter, en fait, que tu le veuilles ou pas, tu payeras. Non, frère, vous me dites, moi, je n'en ai rien à savoir à cirer avec vous. Tu ne vas pas cirer ici, mon enfer, tu vas cirer. Ah, c'est sûr et certain que tu ne le veuilles pas. Là, tu es obligé de cirer les chaussures de tous les démons. S'ils en ont, hein, d'ailleurs. Ceux qui n'ont pas de chaussures, parce que les démons, vous savez comment ils sont démons. Si eh ben, tu, tu dois cirer tous les démons là-bas, ah, je me demande. Mais c'est vrai. Il faudrait mieux savoir avoir ciré les chaussures de frères et sœurs que d'aller là-bas cirer en enfer. Est-ce que vous comprenez C'est ça. Donc, c'est pour que vous compreniez les choses. C'est dit que... Alors, maintenant, revenons vite. C'est pour que vous compreniez. Quand on nous parle, effectivement, ce qu'on entend, effectivement, je veux que vous compreniez ceci. N'ayez surtout pas peur des puces qu'on va nous introduire, de ce qu'on va nous mettre dans... Je ne sais pas moi quoi. Mon frère et ma soeur, avec nous, ils ne savent rien faire. Ils peuvent inventer des robots, ils peuvent inventer tous les puces possibles, de toutes les façons, s'ils viennent dans nos téléphones. Ils vont trouver que les choses de Dieu, les choses normales. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des magouilleurs, non. Nous sommes transparents. Vous voyez comment Dieu est bon avec nous. C'est-à-dire qu'ils vont nous chercher à gauche, à droite. Ils nous, vous voulez, vous voulez, il est là. Vous voulez savoir où je vais Eh bien, lundi, je vais à l'école. Mardi, je vais à l'église. Mon, mon église, il est exposé à Internet. Vous voulez les émissions Ils sont clairs. Donc, vous n'avez pas à pouvoir penser que je fais dans le sous-sol. Sous on ne sait pas dans le sous-sol, on est au-dessus du sol. Bref, c'est pour que vous compreniez qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Alors, en rapport avec la marque de la bête, vous avez remarqué une chose, je vais être court simplement. Vous avez remarqué une chose dans les Saintes Écritures. Il est parlé effectivement du saut du Saint-Esprit. Alors, quand on parle du saut du Saint-Esprit, ça veut dire qu'effectivement que le Seigneur Dieu, il scelle ceux qui sont à lui. Et il dit, celui-ci, il est à moi, j'ai mis mon seau. Quand il passe, lorsque tu le regardes, tu vois, ah, il a le seau de Dieu. Donc il appartient à Dieu. Mais quelqu'un qui a le seau de Dieu, où pourras-tu poser la marque de la paix Gloire à Dieu c'est impossible. Alléluia. Parce que par le saut, Dieu reconnaît ses enfants. Alors maintenant, par la marque de la bête, Satan reconnaît le sien. Donc il n'y a pas de mélange. Donc toi, frère, fils de Dieu, tu ne pourras jamais recevoir la mag de la bête. Parce que tu as le saut de Dieu sur toi. Qui montre que celui-ci est un citoyen du ciel. Satan doit avoir les siens pour le reconnaître. Dieu a les siens pour le reconnaître. Donc la marque de la bête, hein? c'est pas pour toi, c'est pour eux. L'esclavage, c'est pour eux, mais pas pour toi. Parce que les déjà dit, libérez les frère.